Est-ce que la location courte durée est morte en 2019 Salut Loïc Salut Damien Salut tout le monde On va voir si la location courte durée est morte en 2019. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. T'as normalement une petite cloche à publier sur cette cloche, ça te permettra de recevoir toutes les notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, la courte durée, j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne parce que, très honnêtement, moi, j'habite à Paris, je suis pas un spécialiste de ça. Et euh, pour moi, la location courte durée, ça fait gagner beaucoup d'argent. Par contre, c'est plus de l'investissement immobilier, c'est la prestation hôtelière. C'est quelque chose de complémentaire. Par contre, ça a une super grosse euh, rentabilité, ça va augmenter ton cash flow. Donc, euh, Loïc, c'est euh, business physique, business en ligne et investisseur et immobilier spécialisé dans la courte durée, il va tout vous raconter par rapport à ça. Roi de l'automatisation sur la courte durée bah, En tout cas, on automatise les choses effectivement, tu vois, la, fin, moi, je, comme, comme tu disais, j'ai des business physiques, euh, j'ai un business en ligne avec une chaîne, une chaîne YouTube et puis avec un blog, etc. etc. Euh, et j'ai aussi des investissements immo. Alors en fait, j'ai beaucoup parlé de location de courte durée sur internet, C'est pas que ce que je fais en termes d'investissement, mais en tout cas, la location courte durée, je trouve que c'est un super système pour pouvoir générer rapidement du cash, pour pouvoir bah, s'émanciper rapidement, parce que bah, ça permet, en, avec de faire 500, 700, 800 euros tu vas, de cash flow net sur un bien et effectivement en automatisant tout ça, parce que la courte durée c'est quelque chose où on peut se créer rapidement un job, tu l'as très bien dit, euh, et c'est souvent ce qui ressort de la part des gens, c'est que rapidement les gens se disent « je vais me créer un nouveau boulot ». Et si on ne fait pas les choses bien, effectivement, c'est ce, ce qui risque d'arriver. Mais il y a des solutions, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon la vidéo va faire deux heures. Tu peux aller faire un tour sur ma chaîne si tu as envie de voir ouais, un peu plus comment automatiser. Je automatise. te mets dans la description de la vidéo la, la chaîne de… Mmh. est-ce que tu t'offres… tu es généreux, est-ce que tu offres un petit cadeau, une petite formation pour, pour voir un peu la location courte durée ou pas Bah si tu veux, carrément, avec plaisir, Je te a Un petit lien dans la description. Et surtout, un truc qui c'est super important, on va faire un arrêt. Là, tu te dis en face, mais il est fou ce gars, s'il fait ça, il n'a pas de vie à côté. Ok, petite question que j'aime bien poser au papa, tu as combien d'enfants Loïc J'ai trois enfants. Ok, ils ont quel âge Loïc Alors moi, j'étais papa assez jeune, j'ai un fils de 15 ans, j'ai une petite fille de 2 ans et un fils de 10 ans. Ok, donc si Loïc le fait et trouve le temps pour faire tout ça, je pense que tu peux le faire. C'est clair, surtout que moi je suis en fan des vacances et je pars en vacances une fois par mois ou une fois tous les deux mois maximum. Donc Effectivement. Donc sur, la, sur notre location à la courte durée, mmh. le premier, la première thématique c'est voilà en 2019, mmh. est-ce qu'on va en prison si on fait la location courte durée Alors on devrait s'en sortir quand même En 2019, Ouf. effectivement Là j'ai fait le journaliste Capital Exactement, enfin, en même temps c'est vrai que la location courte durée, ils adorent J'ai lu, je ne sais combien de fois, c'est fini Mais tu sais ça me fait toujours rire parce que j'ai toujours des gens qui me contactent en me disant « Ouais mais attends tu dis location courte durée, c'est pas mal d'en faire, mais euh, ça a fermé !» Et moi, enfin ça va s'arrêter. Moi, je suis super content que des gens disent ça parce que, par exemple, j'ai des magasins de cigarettes électroniques. Ça fait 5 euh, ans que j'ai ouvert des magasins. J'en ouvre régulièrement des nouveaux. Et à chaque fois, j'entends toujours le même discours, que ce soit de la part des banques, de la part de plein de gens c'est euh, c'est éphémère, ça durera pas. Sauf que 5 ans après, tu es toujours en train de gagner de l'argent. Avec la location courte durée, c'est exactement pareil. Et là-dessus, c'est super important ok, c'est éphémère. Prenons ce, ce scénario mmh. catastrophe de la fin du monde dans 3 ans. Voilà. Ok. Bah, tu vas faire 700 euros de cash flow par mois avec la location courte durée. Mmh. Donc 8400 euros par, par an. Sur 3 ans, tu vas prendre 25 000 euros, un peu plus. Ok, et dans 3 ans, c'est fini. Tu te remets sur une solution un peu moins rentable, tu auras pris 25 000 euros. Okay. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Tu vois, c'est toujours ça. C'est euh, la fin de la MNP comme 2022, mmh. c'est la fin du monde. C'est ça. Ok, bah, avant 2022, tu croques dans le gâteau, tu prends 50 000 euros. C'est pas ce que tu vas prendre en allant travailler tous les jours euh, euh, pour un patron que tu pas. Donc mmh. toujours se vo voir les, relativiser sur ce qu'on qu dit et, et par contre effectivement, préparer, faire des investissements intelligents mmh. pour préparer de possibles changements. Mmh. Tout à fait. Ce euh, que je dis souvent euh... c'est « double stratégie » toujours, mais quoi qu'on fasse, même quand je loue à l'année. Euh, « Qu'est-ce que ça vaut si je revends demain Est-ce que mon bien est liquide ?» Enfin voilà, des, des choses qui sont… Je sors un petit peu du cadre, tu vois, mais moi j'ai connu un échec en entrepreneuriat, un échec qui a été quand même assez, euh, assez violent où j'ai euh, divisé par 5, 6 en gros mon salaire du jour au lendemain, tu vois. Donc tu imagines dans la vie, quand, euh, ça, ça arrive qu'en tant qu'entrepreneur aussi, on en parle rarement. Mais tu vois, c'est justement ça, c'est le fait de diversifier. Aujourd'hui, le fait de diversifier, en fait, c'est une assurance. Et dans l'investissement immobilier, c'est pareil, comme tu le dis, quand on diversifie ses secteurs, quand on diversifie ses stratégies, on est hyper long. Alors, faut pas partir dans tous les sens parce que c'est le meilleur moyen pour eux. Mais en tout cas, au démarrage, on focus quelque chose qu'on sait bien faire et après, bah, on va rajouter une stratégie puis une autre. Je pense qu'on euh, est sur la même gamme. Ouais, ouais. Et ça, vraiment, s'il si, si y a un conseil, une pépite à prendre aujourd'hui, c'est euh, diversifier. On n'est pas là pour dire j'ai 20, 20 lots, j'ai 30 lots, j'ai 40 lots. On est là pour dire est-ce que tu as réussi à diversifier C'est ton facteur risque qui va te permettre de tenir dans le mmh. temps. Donc, notre location courte durée, ok, on peut continuer en 2019. Parfait. Comment on fait maintenant pour ne pas être l'esclave mmh. de sa location courte durée alors, c'est assez simple, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut surtout penser, alors j'ai pour ça, alors c'est dommage, on peut pas… Euh, euh, on aurait dû prendre le, le paperboard, non. Bon. <rire> tout Attends, un stylo, on peut <rire> faire sur le mur. <rire> on va se faire tuer, là. Euh, mais bon, on est prêt à tout. Euh, donc, non, en fait, tu sais, moi, je divise toujours les choses en étapes. En fait, il euh, y a une phrase, elle est pas de moi, mais euh, que j'adore, qui est « Il vaut toujours mieux », c'est… Euh, je crois que c'est Olivier Roland qui dit ça il vaut mieux travailler sur son business que dans son business. Et ouais, en orchestre faut... chef orchestre. Voilà, voilà. exactement Donc c'est exactement ça avec location courte durée de la même manière. Quelles qui... Qu sont les tâches chronophages Qu'est-ce que je peux automatiser Qu'est-ce que je peux déléguer Et en fait, si tu veux, on se rend compte assez rapidement que c'est exactement comme un investissement immo. Tu as la première étape qui est le fait de créer des annonces, le fait de d'avoir justement de, de, de bien marketer son bien au départ, bah ça c'est quelque chose qu'on va faire qu'une fois. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est qu'il n'y a pas à travailler 50 fois dessus. Après, on va avoir toute une partie justement réservation quand une réservation tombe. Ce qui est magique aujourd'hui avec Internet, c'est qu'il y a des logiciels pour pouvoir envoyer de manière automatique des messages aux voyageurs pour les remercier, pour leur rappeler tout un tas de choses importante, euh, de façon à ce qu'ils ne soient pas en train de nous envoyer des messages pour rien, tu sais, comment on rentre dans les lieux, euh, qu'il faut contacter pour rentrer si on n'a pas un accueil euh, automatique euh, avec boîte à clé etc. Bref, il y, y a des logiciels pour ça. Ensuite, on arrive vraiment au moment du séjour et là, c'est le moment où on va déléguer parce que bah, là, ce n'est pas un logiciel parce qu'il faut physiquement bah, passer un coup d'aspirateur, etc. Donc là, effectivement, il bah, y a des gens dont c'est le, le job, donc euh, autant les utiliser, donc conciergerie, femme de ménage, il y a plein de solutions. Et ensuite, on va arriver sur la partie euh, de bah, recommencer le cheminement. Et en fait, on se rend compte qu'une fois que c'est fait, bah, en réalité, moi, par exemple, j'ai des biens meublés classiques. J'y vais plus souvent que dans mes locations courte durée. Tu veux dire qu'on peut appliquer la pareto, c'est-à-dire un gros effort exact. au début et récupérer pendant longtemps. Exactement. C'est ça. Et en fait, l'idée, si tu veux, c'est même que euh, finalement, ça peut se gérer de n'importe où parce qu'une fois qu'on a mis justement ces facteurs automatisation en place, bah, ce n'est pas plus compliqué à faire qu'un bien plus classique. Un petit peu plus de job en amont, ça on est d'accord parce mm -hmm. qu'il faut, euh, y a, on va un petit peu loin qu'une fois que les travaux sont finis, si on ne met pas juste un locataire dedans, on va créer des annonces en plus, on va faire quelques petites choses. Mais une fois que ça c'est bien mis en place, bah, en fait, c'est ultra automatique. Et du coup, cette automatisation, est-ce qu'elle te bouffe pas tout ton cash flow quoi Alors non, justement, c'est l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de marge sur la, la location de courte durée. Alors effectivement, moi je, je sais que j'ai des personnes qui font partie par exemple de mes programmes euh, qui gèrent eux-mêmes leur location courte durée et d'autres qui, euh, qui automatisent tout. C'est très différent. Mais si tu veux, à aujourd'hui, euh, je vais prendre un exemple simple, je prends un appartement euh, que j'ai, c'est un F3, euh, j'ai 400 euros de crédit, il fait 2500 euros de chiffre d'affaires en moyenne chaque mois. T'imagines bien que 2500 euros de chiffre d'affaires, euh, 400 euros de crédit, il y a de quoi largement payer des prestataires, euh, payer du linge de qualité. Moi, aujourd'hui, je ne mets plus que du linge qui est entièrement repassé, je fais passer une blanchisserie sur place. Hein, tu vois, j'ai vraiment poussé le concept au maximum mmh. pour apporter de la qualité. Et à partir de là, ça mange pas du tout tout le cash flow parce que c'est un bien qui va générer entre, alors suivant les moments, entre 500 et 700 euros tous les mois, net, qui reste. Ça en mange une partie, on est d'accord, parce que sur 2500, 500, 700, mais il reste 500, 700. Bon, ça reste propre, ça euros au cash flow pour un crédit de, de, de 400 euros, mm. c'est vrai, c'est propre. Et surtout, en plus, ton F3 est 400 euros, je suppose que si jamais un jour, vraiment la courte durée était arrêtée, mm. tu le mets en location meublée, je pense que tu rentable. C'est rentable tout grand, de suite. Rentable. Aucun problème, ouais. On peut même mettre une coloc dedans, on peut repenser plein de choses après ça, pas de soucis. Est-ce qu'on peut parler rapidement en deux minutes du RSI par rapport à ça Ouais, si tu veux, Parce avec que, plaisir. Ouais, ouais. Honnêtement, je ne fais pas de courte durée. Il y a des mots vulgaires qu'on me qu dit, alors je sais qu'il y a plein de choses qui sont en fait euh, des, faux, des fausses nouveautés parce que ça existe depuis longtemps et c'est juste des choses à payer. Ouais, ouais. On paye un impôt supplémentaire qui s'appelle le RSI si jamais on est en cours Ce pas tout à fait un impôt le RSI, euh, c'est une assurance sociale en fait tout simplement. C'est-à-dire que si on paye le RSI, on ne paye plus la CSG. Donc en gros les choses sont assez simples, 23 000 euros de revenus dans l'année, si tu le RSI, on n'en parle pas. Si tu es au-dessus, le RSI, on en parle. Si le RSI a euh, plus de 23 000, alors ça arrive vite, parce que tu imagines bien que juste sur un bien, à la limite, ouais. si tu l'as bien marketé, tu peux vite être au RSI. Euh, le RSI, c'est pas une catastrophe en soi du tout, parce que souvent on m'a dit ouais, « c'est la fin de l'allocation de courte durée », j'avais même fait une vidéo sur le sujet en disant ça parce que des gens étaient complètement affolés. En fait, il faut comprendre déjà, c'est que si ça, ça a été rajouté, bah, ça fait toujours peur à des gens. Donc si ça fait peur à des gens, bah, il y a moins de gens qui se lancent, quelque part c'est plutôt bon pour nous qui avons compris comment ça fonctionne. Euh, le RSI, si euh, tu as un résultat de zéro, et c'est souvent ce qu'on va faire avec euh, du LMNP ou des choses comme ça, si on a une bonne stratégie, on va avoir quelques années à zéro de résultat, bah, en fait on a un forfait minimum qui en gros représente 100 euros par mois. Donc effectivement, c'est 100 euros de moins sur notre cash flow. Par contre, 100 euros, quel que soit le nombre de biens, du moment qu'on n'a pas de, de résultat positif. Tu m'as suivi ou pas Ou c'est un peu… je non, pense que euh... pas trop mal expliqué, j'espère en tout cas. Donc, ce récit, il a aussi un avantage pour moi parce que euh, souvent on dit devenir rentier immobilier. Mais rentier immobilier, euh, si on n'a pas d'assurance de sécurité sociale en face, ça peut être une problématique. C'est-à-dire que demain, on fait que des logements nus, vide ça. Bah on va t'obliger bah voilà, à prendre un minimum de couverture sociale. C'est le, le bel état d'esprit socialiste français. Euh, il faut que tout le monde ait une, tout le monde adhère à la Sécu. Et donc à partir de là, il faudra trouver une solution qui coûtera assez cher. Avec le RSI, bah en fait tu as une, une couverture sociale. Okay. Si on doit prendre du positif dans le, tu vois. Moi j'aime bien voir toujours le positif. Bah, il, il, il vaut mieux voir le, le positif. Ouais, c'est pas une, c'est pas une tuerie comme on, comme on l'entend. Parce que ouais, moi, j'avoue que là-dessus, je je connais pas grand-chose. Ouais. Si jamais euh, j'ai envie de me lancer de la courte durée, et ouais. que je veux... Comment tu, comment tu peux m'aider Comment tu peux m'accompagner ou accompagner les personnes qui nous écoutent euh, là-dessus pour se lancer de A à Z ouais, Voilà, je veux bien me lancer, mais j'avoue que je ne connais pas tout ça, comment tu peux nous aider Alors, moi j'ai deux types de programmes euh, autour de ça, en fait, autour de la location courte durée alors, enfin, il y a même trois types de choses, il y a déjà beaucoup de contenu sur ma chaîne YouTube, quelqu'un qui veut découvrir, il y a plein de choses à, à connaître, j'ai donné beaucoup de valeur sur ma chaîne YouTube, parce que je trouve toujours ça important de, de partager beaucoup de choses, il y a beaucoup de tips euh, après, j'ai euh, un programme qui, alors moi j'ouvre rien en permanence parce que euh, c'est un peu particulier, mais j'aime bien choisir les gens avec qui je bosse, comme toi tu le fais aussi euh, donc, on ouvre un programme un peu généraliste avec des vidéos dans lequel il y a un très gros SAV par contre puisque j'ai une personne qui est dédiée à 100% à ce SAV euh, qui est ouvert deux fois par an, qui s'appelle Imo Cashflow, euh, qui est ouvert deux fois par an. Donc là c'est un programme vidéo. Et pour les gens qui veulent aller plus loin, régulièrement, quand on est abonné à ma liste, euh, il y a des propositions pour pouvoir éventuellement être accompagné vraiment sur un projet de A à Z. Donc ça existe aussi. Avec du l'humain quoi. Avec euh, de l'humain, avec exactement. Okay. exactement. Ouais, je mettrai, ouais, je mettrai des, des, des petits liens. Alors, je pense que dans une liste d'attente. On peut se mettre. Oui, exactement, tout à fait, exactement. Ouais, je mettrai un petit lien dans la description de la vidéo. Avec plaisir. Parce que la location de courte de durée, c'est un investissement euh, et, euh, en, en temps au début et autant le faire avec des gens qui ont compris qu'il faut en mode automatique. Mm. Parce qu'en gros, faire de la location courte durée, je pense que c'est possible. Mm. Alors, après, tout dépend. Si euh, tu gagnes 1500 euros par mois et que. Tu veux remplacer ton travail par un autre travail, mmh. tu peux le faire totalement, donc tu n'auras pas besoin d'automatisation. Quelques vidéos sur internet vont te suffire. Mais si tu veux le faire intelligemment, ce que j'appelle moins intelligemment, c'est que, que ta société soit à ton service et pas le contraire, bah, il vaut mieux euh, voir des personnes qui sont passées par là, et, euh, et sérieuses, euh, et qui continuent à le faire, surtout ce qui est important. Si jamais tu veux te faire accompagner, juste une petite parenthèse. C'est important. Essaye ouais. de le faire avec des personnes qui ont encore la main dans, les mains dans le cambouis. Les, euh, les rentiers de l'immobilier, c'est bien, c'est cool. Alors, les gens qui ont les mains dans le conduit, c'est euh, un petit peu mieux. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont plus mauvais. Par contre, c'est pour ça qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire avec toi au moment où ils vont t'accompagner. C'est vrai que les stratégies en plus évoluent régulièrement. Euh, tu vois un truc tout simple par exemple, parce que tu, tu parlais d'automatisation, il y a aussi le, comment le vendre en fait son bien et euh, il y a par exemple, il y a deux ans en arrière, je dit. Bah, il faut vendre sur le maximum de sites possible. À aujourd'hui, avec les algorithmes qui ont beaucoup évolué de la part de Booking, Airbnb, etc., en fait, moi, je suis plutôt pour limiter le nombre de sites différents. En fait, on s'est rendu compte, si tu veux, que quand on ne vendait pas assez sur Booking, par exemple, en fait, Booking nous mettait beaucoup à l'amende comme il y a une grosse concurrence. La même chose sur Airbnb. Donc si tu multipliques, tu as 50 sites internet qui proposent ton annonce et puis du coup tu vends qu'une nuit de ton annonce sur Booking, bah moins tu vendras, moins tu vendras. Enfin bref, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui évoluent au fur et à mesure et ça, pour ça j'ai justement j'ai une équipe qui fait évoluer les choses au fur et à mesure, ce qu'on teste, on a b régulièrement. Mais toi, Loïc, il est obligé de bêter parce qu'il le fait sur ses appartements, il le fait sur son business. Donc il, va, il, il a oublié de tester pour lui avant de te donner pour toi, donc avant tout, est- ce que j'aime bien et tout, là-dessus. Les youtubeurs les bons youtubeurs ce sont ceux qui sont en même temps investisseurs. Si je mm -hmm. te donne des investissements immobiliers, c'est que je suis investisseur, donc euh, c'est ce que j'apprécie aussi chez lui. Alors, on a fait une vidéo ensemble juste avant et, euh, et pour, pour ma chaîne euh, dans laquelle tu parlais de l'autoroute du millionnaire et il en parle dedans, il dit toujours faut se méfier des gros. <rire> ouais. Mais c'est vrai qu'il faut des gens qui, qui, qui font. et… Euh... Je te mettrai ouais. juste le, le lien vers, de, de ce livre, mmh. euh, l'autoroute biolaire, parce qu'il est excellent. Il a été traduit en plus en français il y a, il y a quelques semaines. Donc je t'encourage à aller le lire. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est comme dans tout livre, on n'est pas obligé d'adhérer, d'être fan à 100% d'un auteur pour lire un livre. Il y a des mmh. choses où je suis pas d'accord avec ce qu'il met dedans, c'est caricaturé pour moi. Mais il y a oh, des choses. Bon mais un fan. pour moi, c'est le, le premier livre business à lire, <rire> limite le Pour, le ouais, du ouais, non, pour moi, c'est un ouais. bon. après il y a des choses, ouais. Donc, on en pas off, euh, mais il y, y a des choses, <rire> si on, Donc, va son, moi, on va se, se gueuler là, là que... tu... Pour moi, on a, on a fait le tour, mmh. voilà. si vous voulez aller plus loin avec Loïc, bah, vous savez, voilà, vous avez la description, vous mmh. savez où y aller. Euh, moi, pour moi, voilà, vous êtes en train de bonnes mains pour faire une location courte durée, tout simplement. Euh, je sais qu'il. Tu parles aussi business en ligne. On, on parle de plein chaîne. de choses, exactement. Voilà. Donc, voilà. Allez, comme voilà. comme j'ai des business physiques, des business. En fait, moi, si je fais de tu vois, des, des, des choses sur Internet aujourd'hui, c'est surtout parce que j'aime partager. C'est-à-dire que si on n'aime pas partager, euh, si on n'aime pas apporter de la valeur aux gens, je pense que ça sert à rien de faire ça. Il tout un tas d'autres business à faire, et effectivement, j'explique, voilà, si demain tu veux te lancer euh, sur du business en ligne, tu trouveras pas mal d'infos, même si c'est plus récent, il y a moins de vidéos que sur l'IMO, mais voilà. Il y, a que... déjà de, il y a déjà du, du level. On essaye. Super. Bah, merci en tout cas. Bah, merci à toi Merci à, à toi aussi de nous avoir suivis jusqu'au bout, c'est top. Et n'oublie pas, si jamais t'as oublié au début de la vidéo de t'abonner à la chaîne YouTube, hein, tu peux toujours le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, je t'ai pas parlé. De la formation offerte. Bah ben oui, je t'offre une information pour te remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. C'est l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, alors je sais jamais. Au-dessus, en dessous. Donc je préfère un tweet. Je fais un peu ouais, le, si le Tu, vois, tu fais euh, les douches, je le fais avec toi. Voilà. Tu vas, tu mets juste ton prénom, ton email, et je t'envoie cette formation dans la foulée. Et d'ici les prochaines vidéos, ben, je te souhaite juste de kiffer la vie, de profiter, et je te dis à très vite dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao. ciao mmh.